Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais juste vous donner une toute petite astuce pour gagner du temps. Vous savez que j'ai déjà publié plusieurs vidéos sur la productivité parce que c'est un de mes chevaux de bataille. Euh, gagner du temps et de l'argent, comment être plus productif. Gagner du temps à 200% en fait c'est tout simplement euh, accélérer les vitesses de, de vidéos sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Vous pouvez aller jusqu'à x2, même sur certaines plateformes, x4, fois x8. Fois Mais c'est inaudible. Hein. Je pense que le, moi, j'arrive à comprendre tout le monde à 1,5. Après, certains peuvent être passés à 2. Au-delà, ça devient assez compliqué de comprendre. Mais voilà, donc je voulais vous parler d'une astuce, c'est de euh, d'augmenter la RAM de son ordinateur, d'augmenter la, la mémoire de son ordinateur. Donc là, je... Donc je pense que l'une des choses à faire c'est de scanner votre, votre votre matériel avec ce. Sur ce site crucial.fr vous pouvez scanner euh, votre matériel pour voir quel est le matériel compatible. Et euh, bah voilà, ils vous feront des propositions euh, pour un matériel compatible, sachant que c'est quand même avant tout un site commercial. Le scan est gratuit, mais après, ils vous proposent leurs produits euh, euh, sur leur propre marque, crucial. Donc, mais rien ne vous empêche de, rep de reprendre les le même matériel avec les mêmes caractéristiques, mais chez une autre marque, si vous trouvez moins cher. Euh, et, et donc, euh, voilà, donc, je pense que tous les systèmes peuvent être euh, upgradés jusqu'à 64 Go, hein, je pense, sans problème. Euh, c'est simplissime c'est simplissime comme bonjour vous voyez là je vous, je vous mettrai le, le tuto euh, c'est deux minutes de formation hein, c'est vraiment simplissime euh, le, ce qui est vraiment important euh, avant tout quelques conseils que je peux vous donner c'est euh, euh, de de prendre de, si, si vous avez euh, deux barrettes si vous mettez enfin, euh, je pense que vous avez déjà une barrette dans votre système si vous voulez en rajouter une, il faudra prendre euh, la même marque en fait. La même marque avec les mêmes euh, caractéristiques techniques. Donc en fait, euh, si vous. Voilà, d'où l'intérêt du scan. Sinon, vous pouvez. Si, si par exemple, vous avez une barrette de 8 Go et que vous voulez euh, augmenter à 64 Go. Euh, le mieux c'est de prendre carrément euh, une autre barrette à 64Go ou alors deux barrettes de 32Go mais c'est bien important que si vous avez deux barrettes ce soit euh, le même fabricant et les mêmes caractéristiques techniques et euh, juste le, un petit conseil lors de la pause il faudra donc couvrir le PC et euh, bien, euh, bien entendre les, les deux clips sinon ça ne va pas marcher hein. si, si, il faut bien entendre les deux clips ce qui vous assurera que la barrette est bien installée. Moi, je viens d'upgrader mon, mon matériel euh, de 16Go à 32Go et je vois tout de suite la différence. C'est beaucoup plus rapide. Euh... Et moi qui suis beaucoup sur l'ordinateur, euh, qui, qui, qui manipule des gros fichiers comme des fichiers vidéo, qui, qui fait du montage, euh, qui, qui, doit ouvrir des... qui travaille aussi beaucoup sur des sur des fichiers PDF, euh, je vois tout de suite la différence. C'est beaucoup plus rapide. Même sur, même sur Internet, c'est plus rapide. Donc, je pense que c'est un conseil euh, qu'on qu a tendance à négliger. Mais je pense que c'est un, un excellent conseil que d'augmenter la mémoire vive de son ordinateur. Euh, voilà, moi, je, suis, je, je passe mes heures derrière l'ordinateur et je pense que... Euh, je pense que du coup euh, c'est un bon investissement que euh, d'investir dans une barrette euh, de RAM, dans des barrettes de RAM que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo